Salut c'est Martouf Alors aujourd'hui j'avais envie de te parler d'un joli proverbe qu'on trouve surtout dans le milieu de la permaculture où on te dit le problème est la solution. Et oui ça peut paraître paradoxal mais bien souvent c'est le cas. Il faut pas voir les problèmes comme des problèmes mais comme des solutions à quelque chose qu'on n'avait pas encore imaginé. Alors je vais donner quelques exemples et particulièrement aujourd'hui ce proverbe il est revenu à mon esprit quand j'ai lu le livre Homo domesticus de James C. Scott, l'histoire profonde des premiers états. Donc, c'est un anthropologue qui fait partie, euh, comme David Graeber, avec le, le livre Des 5000 ans d'histoires que j'avais déjà lu et dont j'ai fait un résumé. Et lui, et c'est aussi un anthropologue dit anarchiste parce qu'il s'intéresse aux premiers états, à savoir euh, comment ça marche, d'où ça vient, pourquoi est-ce que les états existent. Et en fait, c'est très intéressant parce qu'il y a un lien avec tout ce qui est virus, pandémie et je me suis dit que c'était tout à fait dans l'actualité du moment. Et là, le problème est la solution, ce livre illustre très bien la chose. Alors, c'est parti, je vais t'expliquer un peu plus tout ça. Donc, Do Homo Domesticus, on nous explique surtout euh, les premiers états, donc euh, dès le moment où les humains se sont sédentarisés. Euh, ça c'est toujours une vaste question, à quel moment est-ce que l'agriculture a précédé la sédentarisation ou est-ce que c'est la sédentarisation qui a précédé l'agriculture Et eh bien tout ça, on ne sait pas toujours vraiment mais probablement que c'est un mélange et que ça y a des époques et que ça s'est étalé sur des millénaires même probablement 5000 ans au néolithique, à un moment donné il eh ben, y a un grand changement de société et les états sont apparus dans ce grand changement de société avec la sédentarité l'agriculture donc, l'agriculture, elle émerge au moment où ça devient facile de planter des choses. Donc, on voit, euh, c'est au bord du fleuve Jaune en Chine, en Mésopotamie. Mésopotamie, ça veut dire entre deux fleuves. Et aussi euh, la vallée de l'Indus en Inde et l'Égypte euh, avec le Nil. Et toutes ces régions ont une particularité en commun, c'est qu'il y a de la nouvelle terre qui arrive chaque année toute seule. Donc, c'est pratique. Les crues du Nil, c'est très connu. Hein. Dès qu'il y a une crue du Nil, hop, le limon se dépose et on a de la toute belle terre. Il suffit de planter et ça marche. Il Faut pas croire que l'agriculteur, il a commencé par se dire oh, "Je vais aller euh, chercher de la terre, aller dans un champ, gratter et tout ça, les outils." Non, le ils sont pas assez stupides. Les chasseurs-cueilleurs, ou plutôt les cueilleurs-chasseurs, comme on devrait plutôt dire, c'était des personnes très intelligentes qui, elles, étaient tout à fait adaptées à leur environnement, qui mangeaient les plantes locales, qui trouvaient tout ce qu'il faut à manger. Alors, par exemple, j'ai de la sauge. Ici, j'ai du thym. Pouc. Donc voilà, c'est des gens qui savaient ce qu'ils faisaient, et ils avaient 200 plantes environ qui mangeaient régulièrement. Et quand il y a des animaux qui passaient par là, ils faisaient des pièges, ils n'allaient pas chasser avec des arcs comme ça, ça c'est un peu une image d'épinal. Non, non, ils allaient directement mettre des pièges et choper des gazelles. On retrouve encore archéologiquement des espèces de grands entonnoirs gazelles. Et pendant les grandes migrations d'animaux, ben ils se mettaient là, en... et ils faisaient des pièges et ils les chopaient peut-être 10%, mais avec ça, ils avaient de quoi survivre pendant un moment. Donc c'est un système nomade qui est beaucoup plus coopératif que le système agricole, parce qu'il faut être plusieurs pour pouvoir organiser ces pièges, et surtout... Il y a une telle abondance qu'il faut traiter tout de suite et transformer la nourriture. Il faut sécher la viande, il faut la saler ou alors faire des trous pour dedans faire des lactofermentations. Avec les plantes, on fait aussi des lactofermentations, un trou d'argile et on met dedans, on met du sel souvent pour que les, bonnes micro, les bons micro-organismes se développent. Et on referme tout et c'est étanche et à un moment donné, ben, ça fermente dans l'intérieur, ça se conserve. Et tous ces gens, ils étaient très intelligents, ils ont bien marché. Mais tout d'un coup, il y a un petit truc. Qui a fait que l'agriculture a émergé un peu plus ailleurs et c'est forcément assez lié aux états c'est ce qu'essaie essaie d'expliquer james c. scott dans son livre mais c'est pas toujours très clair mais personnellement je trouve que son livre il aurait pu le réduire il tourne un peu en boucle dans certaines choses Je pense que si on pouvait réduire ce gros pavé comme ça à un quart de ce qu'il est en synthétisant tout bien ça pourrait aussi jouer enfin bref voilà donc il y avait vraiment beaucoup de choses intéressantes dans ce livre et pour revenir un peu sur le sujet brûlant du virus. Je vais encore expliquer un petit, on va y revenir tout de suite. Donc, si le problème est la solution, quel est le problème Donc, les premiers sédentaires en fait se sont sédentarisés, parce qu'avant j'ai expliqué qu'ils étaient nomades, mais à des endroits, on trouve tous ces couloirs animaux qui passent là, les fleuves qui traversent, donc on peut chasser, pêcher. On a aussi l'agriculture les... qui vient avec le limon qui se développe tout seul, et tout ça au même endroit. Donc ces espèces d'effets frontières à des endroits très particuliers. En permaculture, on utilise beaucoup ça aussi, les effets frontières, parce que la somme est plus grande que les parties mises ensemble. Ça développe des nouvelles choses. Alors voilà, bah, la sédentarité est probablement arrivée parce que des gens se sont trouvés à ces endroits géniaux où il y a tout. Donc ils n'avaient plus besoin d'aller ailleurs. Et comme ils ont un peu petit peu plus d'efficacité que les autres parce qu'ils se déplacent moins, ils peuvent stocker. Et le stock, c'est ça qui change tout. Ouais, moi j'ai un stock de, de choses, c'est très bon aussi. Quand on stocke, ça devient une cible. J'ai un stock, mais on a envie de le voler. Donc, c'est aussi le mode des commenceaux. Commenceau, ce n'est pas un mot très utilisé, il y a des commenceaux qui arrivent. Les commenceaux, ben, c'est tous ceux qui profitent de ce stock et qui viennent autour. C'est les moineaux qui viennent toujours manger ton sandwich quand tu essaies de manger. Quand tu es là au bord du lac avec ton sandwich, ben, tu as toujours des moineaux qui débarquent autour pour manger des miettes. Ils ne te dérangent pas, ils ne te mettent pas en péril. Eux, ils vivent avec ça parce qu'ils ont un écosystème qui est moins moins. Donc les moineaux, les rats, c'est des commenceaux. Ils vivent à côté de toi. Après, il y a des puces qui vivent sur les rats. Puis Il euh, y a même, alors semble-t-il peut-être que euh, toutes sortes d'autres animaux... Notamment le sanglier, le cochon sauvage qui se transforme gentiment en cochon tout court, cochon domestique. Et là, eh ben, tout ce, ce petit monde se sédentarise et ils viennent tous autour parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Et le cochon quand il devient sédentaire, ben on peut l'élever. Et l'élevage commence en même temps que l'agriculture, en même temps que tout ça, parce qu'on est au même endroit sur place. Donc ça présente un certain nombre d'avantages mais Il faut aussi construire des murailles, d'où peut-être les premiers états, parce qu'on ne veut pas qu'on nous vole notre stock. Mais ça pose de graves problèmes, parce que ces commenceaux, ben ils viennent aussi avec des puces. Les puces, dedans, il y a par exemple le virus de la peste. Et oui, euh, les virus arrivent à un moment donné, parce qu'il y a des gens qui vivent les uns sur les autres, et aussi sur leurs déchets, sans que, quand tu es nomade, tu te déplaces. Et puis tes déchets, ben, ils s'éliminent parce qu'ils sont biodégradables. En tout cas, à l'époque, au Néolithique, il n'y avait que des déchets biodégradables. Bien qu'on retrouve plein de silex avec des petits couteaux et des machins, mais bon, ça reste du minéral. Et du coup, euh, ben, les, les virus euh, s'invitent dans ce complexe de domus, comme le dit euh, James Scott, homo domesticos, domus, domesticus, domus, c'est le mot en latin qui est le même que ce qu'on trouve aussi de oikos, en grec, qui est la maisonnée, l'oïkos, c'est aussi ce qui a donné le nom, oikos économos, les, les, les règles de la maison, économie, donc c'est les règles de cette maisonnée. En sumérien, c'est le mot « et » et tout court, qui désigne aussi cet endroit qui est une maisonnée, dans laquelle tout le monde habite, et on fait son stock, et tous les métiers se passent là autour. Donc c'est un bon fonctionnement, mais qui d'un coup pose de nouveaux problèmes. Alors ce problème, est-ce la solution ou pas on le verra juste après. Donc la maladie infantile débarque parce que justement on a des pandémies, on a des virus, donc la polio elle a débarqué à ce moment là, la variole, la petite variole, ce genre de petite maladie fort sympathique, donc euh, ça défigure les gens, ça les tue, il y en a pas mal qui y passent. c'était un problème que les nomades n'avaient pas. Donc voilà le problème. Et là, ben, c'est un effondrement, donc maintenant on pourrait dire, ben bah voilà, on a fait une connerie, on s'est mis ensemble, et c'est un mauvais écosystème, donc tout va s'effondrer, c'est une mauvaise manière de vivre, et c'est pas durable, c'est pas terrible, et on va tous crever, c'est la fin du monde. Et ça arrive, Alors, les, les, les thèses de l'effondrement, bah, elles se révèlent tout à fait correctes, parce qu'à un moment donné, au néolithique, il y a beaucoup de villages, notions toutes fraîchement inventées, mais des villages qui disparaissent, on ne sait pas pourquoi. Et une des causes les plus problèmes qu'on voit maintenant, ce serait les virus. Justement, une pandémie, pouf, et voilà, ces pauvres gens, ils disparaissent sans laisser de traces. Alors, il y a quelques maladies qui laissent des traces osseuses, donc on peut savoir. Il y a des maladies qui ne laissent pas vraiment de traces osseuses, donc euh, ils ont disparu sans laisser de traces. Mais voilà qu'au bout d'un moment, bah, je parlais de maladies infantiles, parce que nous, on fait plein de maladies quand on est jeune, quand on est bébé, et puis ça nous permet d'être immunisés. Et quand on est bébé, ça va, on peut survivre. Quand on est adulte, ça peut être sacrément dangereux. Donc finalement, voilà, le problème est la solution, c'est que les maladies deviennent infantiles. Et finalement, il finit par survivre à ce système. Les bébés des nouvelles générations qui arrivent commencent à s'habituer à tous ces virus. Et eux, et ben ça va Tandis que les nomades qui sont autour, qui ne sont pas habitués, eh ben, ils sont un peu attaqués, et ils peuvent en mourir. Donc, c'est là qu'on a inventé les maladies infantiles, et c'est là qu'on a inventé euh, ben, les manières d'y survivre. Donc, il faut, faut se rendre compte que c'est quand même un peu compliqué. Il n'y a pas que ça, hein. le, le système euh, sédentaire, c'est vraiment un très mauvais système, en fait. Euh, notamment, ben, la diversité de la nourriture, comme on est au même endroit, on ne va pas chercher très loin, on va se mettre à cultiver des choses, mais ça marche pas très bien. Il y a les aléas climatiques. Tu as tes déchets qui sont sur toi, tu as une hygiène qui est moindre, tu as la nourriture qui est en moins grande quantité. Au lieu de manger 200 plantes, bah, tu en manges plus que 10, et du coup tu as des carences. Et puis notamment, as les... tu deviens vite anémique, parce que les petites plantes vertes, bah, tu prends rapidement du fer, alors que sinon tu n'en as pas. Et... Ça, ça pose un problème. Là, on retrouve beaucoup de, dans l'archéologie des, des os qui ont ces traces d'anémie. Et quand tu es anémique, pour avoir des enfants, c'est un peu un problème parce que tu meurs vite d'une hémorragie à la naissance. Donc tout ça, c'est lié. Donc, le taux de mortalité à la naissance, il passe même à 40% chez les sédentaires, alors que chez les chasseurs-cueilleurs, ça se passe beaucoup mieux en accouchement. Il y a beaucoup hein, moins de taux de mortalité. Puis comme on ne vit pas sur ces déchets... Ben, on n'a pas euh, le typhus ou euh, le choléra qui arrive parce qu'on a une mauvaise hygiène, de l'eau qui est polluée par ses propres excréments, ou par les rats qui se baladent ici avec des puces et la peste. Donc, euh, bah, vivre au milieu de ces murailles enfermées avec euh, toutes les maladies du monde, c'est plutôt une mauvaise idée. On peut se poser la question d'ailleurs, pourquoi est-ce que les gens sont restés là Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas devenus nomades Et c'est justement parce que le problème est la solution. Alors, euh, ben là, ouais, c'est ça. Et ça se passe en 5000 ans. Donc, on a toutes ces maladies qui arrivent, les jeunes sont immunisés, ils sont habitués, restent sur place. D'ailleurs, si actuellement, euh, un enfant euh, à Bombay, des enfants de moins de 5 ans, ils ont tous eu la polio. Et puis en Occident, eh ben, on se fait tous vacciner contre la polio. Ou presque. Mais bon, la maladie elle n'existe plus, mais chez les indiens de Bombay surtout, où il y a une grande pauvreté et des enfants qui vivent les uns sur les autres dans une grande concentration, ben ils font la polio, ils survivent pas forcément tous, mais l'immense majorité survit, et eux ils ont pas besoin de vaccin. Ça pose des questions, hein. Mais on a des systèmes différents, avec des écosystèmes, et on doit être adapté à son écosystème, sur lui, parce que le problème est la solution. Alors à un moment donné, ben ces nomades qui rentrent en contact avec des villes, des villages, mais ils chopent les maladies et ils meurent. Alors que les autres, ben, ils commencent à survivre un peu plus longtemps. Et il y a aussi un phénomène démographique. Parce que le fait de rester sur place, on peut faire plein d'enfants. Alors que le fait de se déplacer en étant nomade, les chasseurs-cueilleurs, ils s'arrangeaient pour avoir un enfant plutôt tous les 4 ans. Alors que le sédentaire, il aura un enfant chaque année. Mais alors même si le taux de mortalité est plus grand, sinon donc qu'il y a 40% de taux de mortalité chez les sédentaires, chez les chasseurs-cueilleurs, bah, ils ont quand même moins d'enfants. Donc l'un dans l'autre, même si le nomade, il vit mieux, qu'il est plus grand, qu'il vit en meilleure santé, qu'il est plus adapté à son environnement, qu'il n'y a pas de famine chez lui parce qu'il y a bien assez à manger avec toutes les petites herbes du coin, et de temps en temps manger un peu de viande parce que euh, c'était la saison le, des migrations d'animaux, on a réussi à en choper facilement. Eh bien, euh, l'agriculteur, éleveur sédentaire, ben, à force de faire beaucoup d'enfants, même s'ils vivent moins longtemps, mais ils se reproduisent quand même. Donc euh, ben, au Zimbabwe, actuellement, il y a une, une espérance de vie de 36 ans. Euh, voilà, voilà, je serais déjà mort euh, à cette période. Mais ils font beaucoup d'enfants, donc... Ben, ils survivent, c'est un pays où il y a tout le monde. Tandis que nous, ben, on vit beaucoup plus vieux. Mais euh, ça n'arrange pas pour euh, faire des enfants. Donc c'est là aussi, il y a ce côté démographique qui change pas mal de choses. Et euh, James C. Scott a aussi utilisé le terme de homo domesticus, parce qu'on parle de domestication. Donc l'animal qui devient sédentaire, il, a, il perd son caractère sauvage. Il devient en général avec un cerveau plus petit, les, les ancêtres des moutons avaient des cerveaux beaucoup plus grands, hein. on peut penser aux au chamois, au bouquetin ce genre de choses. Le bouctin, ben, il est un peu plus futé que le mouton. Il n'est pas... Euh, il a été domestiqué. Parce qu'on cherche à avoir le plus docile à chaque fois, tout le temps. Pour vivre les uns sur les autres, c'est mieux d'avoir les gens dociles que les gens un peu euh, chauds. Mais chez tous les animaux, ça se passe comme ça. Et on voit que la taille du cerveau diminue, et que le, le taux de reproduction augmente. Donc on cherche un peu à voir ça. Plus il y a de monde, plus ils sont bêtes. C'est comme ça qu'on maîtrise mieux les gens dans les états. Dans les gens, on aime bien les moutons pour créer un état, pour le diriger, pour que tout se passe bien, pour leur demander de faire des choses, puis tout le monde suit. Voilà, donc ça c'est aussi à méditer. Mais alors il y a un espèce de tabou. Est-ce que l'humain qui est arrivé comme ça, il s'est domestiqué lui-même ou est-ce que finalement, est-ce que la taille de son cerveau aurait pas aussi diminué, aurait changé Est-ce qu'il aurait perdu des facultés On aurait développé d'autres facultés, mais perdu certaines Là, il y a encore un tabou, personne n'ose vraiment aller vérifier, en fait. Mais chez le mouton, on est sûr qu'il a plus que 40% de la taille de son cerveau d'origine. Ça laisse à méditer, hein. quand on dit « t'es un mouton ben, », voilà. ou « t'es un pigeon ben, », c'est aussi les commenceaux qui arrivent. Donc voilà, euh, ben, on a beau avoir une grande masse de gens stupides et euh, qui se reproduisent très vite, qui finissent par dominer le monde, parce que cette petite différence par rapport aux nomades fait qu'en 5000 ans, ben, le taux de naissance est beaucoup plus grand et il y a beaucoup plus de personnes sédentaires que de personnes nomades. D'autant plus que les nomades, on les a exterminés. On les a exterminés ben, en leur transmettant la variole, la polio et plein d'autres virus. Donc euh, c'est un peu ce qui s'est passé au... Au XVIe siècle, quand on, les Européens sont allés aux Amériques, non seulement ils les ont mis en esclavage, mais en plus, ben, ils sont déjà morts de la variole très très souvent. Donc ça, c'est vrai que ben, les virus, c'est un sacré problème. Et on le voit ben, ces jours avec l'actualité, hein, un petit virus qui débarque, et hop, ben, on change le monde. Donc peut-être que le problème est la solution aussi. Mais quelle va être cette solution à quel problème donc, la croissance exponentielle sur les 5000 ans, pouf, on arrive à l'Antiquité, depuis le Néolithique, et ben voilà, on a des civilisations qui arrivent. Est-ce que James C. Scott nous dit aussi beaucoup dans ce livre, c'est que la civilisation, on s'en souvient, parce qu'elle a construit des grandes choses, alors que les nomades, on s'en souvient pas, parce qu'ils parce qu n'avaient pas besoin de l'écriture pour gérer leur stock, qu'ils n'avaient pas besoin non plus de se construire des murailles, de se faire des monuments à la gloire de leur grand dieu, et puis des choses. Il un fonctionnement très pyramidal, c'est une société beaucoup plus égalitaire. Mais eux, comme ils n'ont pas laissé de traces, ben on les a oubliés. Et en fait, l'histoire n'est faite que de l'histoire des civilisations, donc l'histoire de ces systèmes sédentaires, qui ont tous décrit que les méchants, c'est les barbares, les méchants, c'est les nomades, les méchants, c'est les gitans. Mais en même temps, les autres vivent en symbiose les uns les autres. Donc le problème est la solution aussi. Hein. Pour être nomade, quand tu as un stock, c'est bien. Euh, par exemple, il y a un proverbe berbère qui dit « La radia, c'est notre agriculture ben, ». C'est tout à fait ça. Ils vivent de ces personnes qui sont sédentaires, mais qui ont un stock, qui produisent. Donc c'est encore pire finalement pour le pauvre sédentaire. C'est déjà pas facile de cultiver. Puis voilà qu'il se fait encore voler des choses. Donc là, ben, il a besoin de murailles. Puis il a besoin d'un système où on va le protéger. Il a besoin de soldats. Il a besoin de quelque chose. Et c'est là qu'on met en place tout un système. Et après, il y a le système de tribus qui arrive. Donc, tribus dans le sens impôt, mais un peu inversé. Euh, notamment chez les Chinois, il y a la grande muraille de Chine. C'était pour repousser les Mongols de l'autre côté. Ou pour empêcher les gens de fuir chez les nomades. Parce que les nomades, ils vivaient quand même vachement mieux. Parce que les nomades, ils avaient toujours la pression, ils mettaient la pression sur l'État de dire, « Vous avez du stock, on va venir vous voler. On va faire des radias. » Et là, bah, l'État est obligé de se protéger. Mais alors, il, est, il se protège dans les deux sens pour éviter qu'il y ait des gens qui rejoignent l'autre camp aussi. Et pour éviter qu'ils viennent bien, bah, le meilleur moyen, c'est de les payer. Donc, la notion de tribu est arrivée. Les empereurs chinois se sont mis à payer les Ouïghours, ceux qui maintenant sont plutôt dans les camps de concentration, les nomades de l'époque. Bah, on les payait pour qu'ils n'attaquent pas. Donc, finalement, le nomade vit super bien, mais aux dépens de l'État. Et c'est toujours ce, cet amour-haine. Donc pour revenir à nos questions de virus, où le problème c'est la solution, bah, c'est justement un équilibre qui change. Donc, C'est quelque chose de, de savoir vers où on va aller, quelles sont les solutions fonctionnelles. On utilise ça dans la gouvernance partagée, on fait du pilotage dynamique. On cherche les solutions, pas celles qui nous plaît pas la meilleure, mais celles qui marchent. Et souvent bah, on avance pas à pas sans trop savoir vers où on peut aller, donc en gouvernance partagée, on essaie d'avoir une raison d'être qui nous guide quelque part, tandis que là, ben, on guide vers la survie, c'est plutôt ça la raison d'être de tous ces peuples. Donc au bout d'un moment, ben, en 5000 ans, les peuples nomades ont disparu, et les peuples sédentaires, les grandes civilisations, eh ben, elles ont gagné. Mais elles posent plein de problèmes, parce qu'elles n'ont jamais vraiment résolu le problème. Mais pour le problème des virus, le problème était la solution, c'est-à-dire qu'il fallait vivre avec le virus. Donc ça peut nous poser beaucoup de questions maintenant, on ne peut pas combattre un virus à adéternam, on ne peut pas éternellement se battre contre ça, il faut l'intégrer, vivre avec. Donc là, il y a des gens qui disent qu'on ben, fait la maladie, on est immunisé, puis qu'il y a une petite partie, euh, pas très grande, qui va être sacrifiée pour ça, mais que globalement tout va bien. Puis Il y a des gens qui disent qu'on ben, va faire un vaccin pour faire euh, comme si on faisait la maladie, mais du coup, on l'a fait pas vraiment, ce qui fait que c'est un peu. Ça fait moins mal, c'est surtout ça. Euh, ben alors, pour revenir à, à la polio chez les jeunes de Bombay, dont il parle dans le livre, ben là-bas, on pourrait envoyer ses enfants faire la polio, et puis on n'aurait pas besoin d'être vacciné. Mais si nous, on va à Bombay, alors qu'on est un peu les nomades qui ne sont pas vaccinés, parce que là où j'habite en Suisse, ben, on n'a pas de polio. C'est assez rare. Mais si je vais à Bombay, ben je risque de choper cette maladie et moi de mourir. Donc je suis obligé de me vacciner. C'est un peu le problème et la solution. Si je ne suis pas vacciné contre ça, ben je vais risquer d'aller là-bas. Je peux très bien vivre ici, mais si je rencontre quelqu'un qui lui a vécu dans un lieu où il y avait cette maladie, ben je vais mourir. Donc qu'est-ce qui est le plus résilient C'est franchement pas facile à savoir. Est-ce que finalement on va devoir aller dans cette course à la technique pour essayer ben, de artificiellement se faire des maladies et, et devoir avoir tout le système pharmaceutique, Big Pharma et ses dérives qui sont derrière, une société du contrôle C'est l'origine des premiers états. Ou est-ce que finalement on va accepter les règles de la vie et puis de se dire que ben, de temps en temps il y en a qui meurent parce que c'est normal, parce que c'est la vie, et qu'il y a toujours une proportion qui meurt, mais il y a toujours une proportion de vivants qui gagnent et qui poursuit qui transcendent tous ces problèmes, qui s'adaptent à chaque fois. Alors, euh, c'est des visions du monde différentes. Hein. On est dans la civilisation du mental qui veut toujours tout contrôler, donc euh, l'Occident veut contrôler. Et l'Occident risque bien de gagner, parce que, en tout cas ces dernières centaines d'années, il a gagné en détruisant les peuples premiers, parce qu'il a adopté euh, des méthodes qui, pour lui, réussissent. Mais au bout d'un moment, ce n'est pas forcément durable. Donc tous les tenants maintenant de l'effondrement ont peut-être raison, c'est qu'au bout d'un moment, il y a une limite. On sait que forcément ça s'effondre. Mais peut-être qu'il y a un saut technique qui va arriver, peut-être qu'il y a quelque chose auquel on n'avait pas pensé. Euh, cette solution de l'agriculture qui a émergé il y a 10 000 ans, bah peut-être que c'est la fin maintenant. Je sais pas, c'est vraiment difficile à dire. Il faut quand même se souvenir qu'un temps, l'oxygène a été le plus grave problème que la vie a rencontré sur Terre. Oui, l'oxygène. Parce que les arbres, ils consomment beaucoup de CO2, ils émettent de l'oxygène... Puis du coup, l'oxygène vient oxyder tout ce qui se passe et ça dégrade très vite. Le fer rouille. Tout s'effondre. Et c'est là qu'il y a des êtres vivants qui ont émergé, qui consomment de l'oxygène. Tous ces animaux-là. Hop Et on vit en symbiose avec ça. Et on refait un nouvel équilibre qui est durable sur le long terme. Donc, peut-être qu'il y a des équilibres qui vont se refaire. Et ces prochains temps, on en dans phase de crise. Mais une crise, c'est jamais revenir en arrière. C'est aller au-delà. Et retrouver un nouvel équilibre qui fonctionne. Et c'est pour ça que le problème est la solution aussi, parce que quand on a un problème, c'est le meilleur moment pour évoluer, pour transcender ce problème, pour aller au-delà, et puis trouver ben, ah, oh, il fait trop chaud, j'ai trop de soleil, hein, ça, ces jours-là, il y a vraiment beaucoup de soleil, et ben, c'est l'occasion, moi, je fais sécher les pommes, parce que justement, on a beaucoup de soleil, c'est une solution à un autre problème. On a plein d'énergie à disposition gratuite. Donc voilà, il faut toujours essayer d'avoir cette espèce de. De, de trucs où se dit le problème est la solution. Maintenant, ben, on verra quelle est la solution à ce problème de, de virus qu'on a maintenant. Est-ce qu'on doit se faire vacciner Est-ce qu'on doit faire la maladie euh, Le taux de mortalité n'est pas énorme, hein, ce n'est pas la peste du 1350 qui a décimé la moitié à euh, un tiers de la population en Europe. Donc là, un vaccin a peut-être été pratique, mais ça a changé la société et peut-être en mieux. Donc on verra. Je pense que là aussi, c'est un, un bon moment maintenant pour aller vers quelque chose de nouveau, pour changer cette civilisation qui en a bien besoin. C'est le moment où on est euh, la larve. Vous savez, la larve, elle prend, elle prend 500 fois son poids, hein, quelque chose comme ça. Elle bouffe, elle bouffe, elle bouffe, elle bouffe. Et tout d'un coup, elle s'arrête. Donc ce printemps 2020, on s'est arrêté. On a arrêté cette civilisation de consommation à fond. Et là, il faut bien qu'à un moment donné, on fasse notre chrysalide, et puis qu'on s'envole en papillon, dans un paradigme tout à fait nouveau, qu'on ne connaît peut-être pas encore, mais qu'on doit imaginer, qu'on doit essayer d'avancer. Et donc, je te laisse imaginer quel est le meilleur futur que tu as envie de voir, et pour quand même que ce soit un futur viable, parce que ce qui n'est pas viable, ce qui n'est pas dans les lois du vivant, ça ne marche pas, il ne faut pas essayer, ça s'effondre tout de suite. Mais... Je vais essayer de te donner la petite définition de la permaculture que je trouve le mieux. C'est une approche systémique qui permet de créer des écosystèmes viables en s'inspirant des lois de la nature. Donc observe la nature, ce qui est le premier principe en permaculture, on observe. Et plus tu observes, plus tu apprends comment fonctionne la nature, plus tu vois des lois qui sont stables et viables depuis des millénaires, depuis des milliards d'années, depuis l'origine de la vie, et la vie peu importe le support qu'elle prend mais elle se transforme tout le temps pour ben, faire transiter ce vivant au, au delà de, de, de tout problème pour transcender tout ce qu'il peut c'est aussi le thème du livre d'alain damasio les furtifs c'est vraiment la vie comment euh, la vie se transforme et comment elle, elle se permute elle change elle est métamorphe et puis comment elle va euh, euh, sent, si quelque chose ne fonctionne pas, elle ne va pas l'utiliser et ça va disparaître. Donc des fois, il faut aussi lâcher les anciens outils, lâcher ses anciennes croyances, lâcher ses anciens systèmes pour aller au-delà, pour aller de l'avant. Et puis du coup, voir tous ces problèmes comme des solutions. Voilà, voilà. Alors à bientôt.